En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David pour être recensé avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. Et elle mit au monde son fils premier-né, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit au champs, veillant à la garde de leurs troupeaux. Tout à coup un ange du Seigneur parut auprès d'eux, et le rayonnement de la gloire du Seigneur les environna, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous servira de signe vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Au même instant, se joignit à l'ange une troupe de la milice céleste louant Dieu et disant « Gloire dans les hauteurs à Dieu Et sur la terre, paix aux hommes, objet de la bienveillance divine !» Lorsque les anges, remontant au ciel, les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres. Passons jusqu'à Bethléem, et voyons cet événement qui est arrivé, et que le Seigneur nous a fait savoir. Ils s'y rendirent en toute hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils publièrent la révélation qui leur avait été faite au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'admiration de ce que leur disaient les bergers. Or Marie conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils avaient vu et entendu selon ce qui leur avait été annoncé.